La gloire de Dieu Ce matin nous sommes venus dire à Dieu que nous voulons plus de lui Plus de sa présence, plus de sa personne en nous Plus de toi De tout cœur, Père, je veux plus de toi Cette dimension ne me satisfait pas Plus qu'hier, père, révèle toi à moi Oh, je veux plus de toi est-ce que l'Église peut le dire avec nous? Oh plus de toi. Plus de toi. toi C'est tout cœur, Père, je veux plus de toi. Cette dimension ne me satisfait pas. Oh, oh, oh, oh. sais pas tout ce qui est périmètre. Oh, ce matin, dis-le comme une prière avec nous. Plus Comment de toi, euh, Plus de toi, plus de, toi. de toi. tout cœur, Père. Élève cette prière jusqu'à Dieu. Plus de toi. Cette dimension ne me satisfait pas. Me hey, yeah. me satisfait pas. Plus qu'il est. So à moi. Par Je veux. Oh. Oh. Oh. Oh. Moi je veux. Je veux... Lorsque nos, nos mots viennent assécher. Même les soupirs les plus profonds de nos cœurs s'expriment. Même lorsque nos mots sèchent. Même notre soupir est en mesure de dire quelque chose à Dieu Et même lorsque nous arrêtons de soupirer Notre silence s'adresse à Dieu Y a-t-il quelqu'un ce matin pour dire Seigneur je veux plus de toi Plus de ta présence Plus de ton esprit dis le lève les mains avec moi, déclare-le Moi, moi j'ai peur, <-toi> hum plus qu'hier et bien moins que demain sans jamais mon lasser, Seigneur. le soupir de mon cœur le désir de mon esprit oh, oh, oh, oh. Ouvre ta bouche et parle à ton Dieu Tu es dans sa présence ce matin Sesa ça, sesa, la la de de na de de de que l'église peut le chanter. Pendant oh, oh, oh, oh, oh, oh, que oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, bon, tu le dis, Dieu est en train de raviver la flamme qui s'était éteinte. Oh, yeah, manana, yeah, manana, yeah. Et -na -na -na -na, yeah. Moi Je veux dire est <'en décembre> je veux je vais je Capé là, s'il vous plaît. La gloire est là ce matin. Je veux Une offrande d'acclamation Au roi des rois, au seigneur des seigneurs Je disais une offrande d'acclamation La gloire de Dieu est là La gloire de Dieu est là